Comment créer du contenu digital convaincant Bonjour, je suis Aimé Koné, spécialiste marketing et responsable marketing du cabinet MP. Alors, nous sommes dans la section marketing du cabinet MP, section dans laquelle je partage avec vous les techniques de vente les plus simples et les plus efficaces, pour les PME, afin que vous puissiez attirer tous les jours de nouveaux clients et augmenter vos ventes. Aujourd'hui, on va voir comment créer du contenu digital convaincant. Je fais cette vidéo pour tous ceux qui produisent du contenu pour faciliter la conversion de leurs prospects en clients, c'est-à-dire vous qui produisez du contenu pour démontrer votre expertise au quotidien. C'est vrai que vous pouvez attirer les prospects avec du contenu divertissant. C'est d'abord ce qui attire même le plus sur le web actuellement. Mais si vous n'avez pas de contenu qui convainc, vous aurez du mal à vendre parce que plus votre contenu est bon, plus vous avez un taux de conversion élevé et plus vous avez de clients. Le taux de conversion, c'est le pourcentage de personnes qui passent de l'état de prospect à l'état de client. Avec un contenu convaincant, vous aurez plus de personnes qui vont passer de cet état de prospect là à l'état de client. Alors, il y a plusieurs formules pour rédiger du contenu convaincant. Il y a plusieurs méthodes. Mais aujourd'hui, on va voir l'une des plus simples et des plus efficaces pour rédiger du contenu convaincant, surtout pour les débutants. Je me rappelle que c'est avec cette technique-là que j'ai démarré l'écriture de mes posts sur Internet. Alors, cette formule-là est utilisée par les experts en copywriting depuis des décennies et c'est la formule PSA RSA. Alors, P pour problème, R pour résultat, S pour solution et A pour pour l'appel à l'action. Alors, lorsque vous créez du contenu convaincant, vous devez commencer par un problème ou un résultat de votre cible. Sans cela, il sera difficile d'attirer son attention afin qu'il vous lise parce qu'il y a tellement de choses qu'on publie sur Internet. Donc, c'est le problème ou les résultats qui attire l'attention de votre prospect sur votre contenu. Lorsque vous décrivez correctement les problèmes de votre cible, vous vous positionnez en tant qu'expert parce qu'ils se disent que vous savez de quoi vous parlez et que vous avez certainement la solution. Alors, pour connaître les problèmes ou les aspirations au résultat de votre cible, vous devez les écouter et les observer au quotidien. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans vos locaux ou dans des échanges téléphoniques, vous devez regarder les commentaires, vous devez les écouter et leur poser des questions ouvertes pour qu'ils s'expriment sur ce qui leur tient à cœur, si c'est ce qui recherche en ce moment, si c'est ce qui cause problème. La solution, c'est le résultat à leur problème ou l'ascenseur vers leur résultat. Il faut donner le nom de la solution. Si la solution n'a pas de nom, il faut la nommer vous-même afin d'ancrer cela dans l'esprit de vos prospects. Vous pouvez aussi donner le nom de l'auteur ou l'origine si vous la connaissez, pour, surtout pour ceux qui aiment les sources. Enfin, vous devez donner les bénéfices et les avantages d'utiliser cette solution. Les caractéristiques et détailler étape par étape comment est-ce que cette solution fonctionne. Vous pourrez terminer cette partie de la solution avec un exemple ou un exercice. La dernière partie, c'est la appel à l'action, qu'est-ce que vous voulez que le prospect fasse quand il a fini de vous lire Qu'est-ce que vous attendez de lui Ça peut être de lui demander de télécharger un cadeau gratuit, de faire un débit, de vous appeler ou bien de liker votre poste. Bref, en fonction de la suite logique de votre stratégie marketing, vous devez demander à votre prospect de faire votre appel à l'action. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je termine en disant à ceux qui m'écoutent pour la première fois que si vous voulez attirer régulièrement de nouveaux prospects, vous pouvez télécharger nos ressources gratuites en cliquant au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Vous recevez automatiquement toutes nos formations gratuites. Même si vous étiez déjà inscrit à notre site et dans une autre section, c'est-à-dire la section entrepreneuriat au développement personnel, vous devez vous inscrire à nouveau, mais cette fois-ci, dans la section marketing. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.